Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui l'a regardé cette vidéo. ça Nous voulons partager la parole de Dieu avec aujourd'hui. Et texte que nous voulons lire pour vous, c'est Acte des apôtres, chapitre 1 verset 8. Acte des apôtres, 1 verset 8. On nous lit texte ça ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Texas, c'est parole que Jésus lui-même était dit avec disciples avant même qu'il qu ait quitté la terre. Donc pas d'un parcours Jésus-Christ sur la terre, Apotio était toujours ensemble avec lui, toujours accompagné dans le parcours ministériel. Donc après que Jésus lui-même, jean s'était dit de lui, mourir, il te doit ressusciter pour le monter dans le ciel, donc Jésus-Christ, après la résurrection, il chita avec les disciples pour le faire connaître qu'il y a pour y aller, il a pour quitter. Il y pour quitter, mais par contre, il a demandé à disciples mais qui ça que vous devez faire Il a dit que c'est que vous faire après que lui-même les, les finit. Il te dit, nous ne pouvons pas écarter haute là, lieu de prière. Je dis à moi, je voulais attirer l'attention sur la puissance du Saint-Esprit, sur l'anxiété du Saint-Esprit, sur la puissance de Dieu. Dans l'acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Christ dit, vous recevrez une puissance. Certes, moi-même, je n'ai pour moins aller, je retourné à jeune papa, mais vous recevrez une puissance. Je tiens à vous attirer l'attention sur cette puissance. Et je crois que c'est puissance ça que l'Église besoin aujourd'hui. C'est puissance ça que moi-même moi besoin plus chaque jour dans la vie. C'est puissant ça que moi-même moi besoin plus chaque jour dans la vie. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, moi, je veux attirer l'attention que ce n'est pas, pas pour ce que vous qu'on recevoir le Saint-Esprit. Parce que les Jésus qui est ressuscité, dit qu il dit dans le il soufflait sur il dit le Saint-Esprit. Mais pour contre, ici, Christ fait allusion à la puissance du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle le sort du Saint-Esprit et il y a ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Le sort du Saint-Esprit, c'est ça peut-être l'apôtre Paul a expliqué dans Ephésiens chapitre 1er, je crois, le 13e verset. Quand il a expliqué que leur accepte Jésus-Christ comme sauveur et mais' tout, l'imakéon avec son Saint-Esprit, pour faire connaître ou appartenir désormais à Dieu. C'est même gens qui ont des choses qui appartenir à lui-même, ils sont capables de mettre des signatures sous lui, ils sont capables de mettre des sols sous les choses, pour faire connaître que c'est bien pâle que Et c'est de même que nous avons Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre Christ notre Sauveur et Christ notre Seigneur. Christ notre Sauveur, c'est Christ qui nous sauve, qui nous rachète. Mais Christ notre Seigneur, c'est Christ qui domine sur notre vie. C'est Christ qui règne de manière quotidienne sur notre vie. OK? Bref, donc, source cet esprit-là, c'est l'accepter Christ. Bon Dieu marqué pour faire connaître ou appartenir à lui-même. Donc ça, c'est de manière automatique que m'accepter Christ m'en recevoir sur ça. Mais cette puissance que Jésus-Christ a parlé dans l'art des apôtres, chapitre 1 premier verset 8, donc, l'immanter avec les disciples pour ne pas éloigner, pour ne pas quitter le champ haute là, lieu de prière, là, lieu de consécration, hein, lieu de jeûne, lieu de méditation, hein, pour ne pas écarter, pour ne pas quitter le lieu ça. Donc, si m'en recevoir le son du Saint-Esprit, en acceptant Jésus christ comme, comme mon sauveur et mon Seigneur, mais pour recevoir la puissance de cet esprit, pour recevoir l'autorité qu'il a créée, mon Dieu, la puissance qu'il a caille bon Dieu, le pouvoir qu'il a caille mon Dieu, pas besoin fait. Mon besoin rester dans la prière, mon besoin rester dans le jeûne, mon besoin rester dans la méditation de la parole de Dieu, mon besoin rester dans la consécration. C'est sûr et certain, chaque monde qui a regardé nous, nous sommes pour puissants ou soit pour recevoir cette puissance que mon Dieu lui-même lui, lui, lui, lui, lui baille, cette puissance que Jésus-Christ était déjà promette que disciples il pour recevoir et très certainement disciples en demeurant dans la chambre haute il était recevoir cette puissance et la puissance ça te descend sur you ou capable de changer que côté il t'a parlé en d'autres langues et apôtre Pierre qui était un pêcheur poisson Délivrer un message côté que 3000 âmes ont à la repentance. Donc, vous comprendre que la puissance, ça a descendu vous. Le pouvoir, ça a descendu sous vous. Les bagailles extraordinaires qui faire dans la vie. Dans le temps que n'a vivons là, dans la saison que nous vivons là, nous avons besoin de cette puissance. L'Église a besoin de cette puissance. Jeunes garçons, nous avons besoin de puissance ça. Jeunes filles, nous avons besoin de puissance ça. Dame, nous avons besoin de puissance ça. Monsieur, nous avons besoin de puissance ça. Pour capable avancer dans la saison ça. Pour avancer dans le siècle ça. Que nous vivons là là. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, l'église n'est pas capable de camper. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes pas capable de faire face avec les forces ténébreuses qui ont agi dans ce ne n'a pas faire face avec eux, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne pas réaliser que l'important pour nous chercher la puissance de Dieu? Peut-être que tout le monde qui a vu puissant, il fait d'autres chemins pour chercher la puissance. Je dis dire que la vraie puissance, la puissance réelle, c'est la caille bon Dieu que y a. Et pas l'autre côté, on est capable de jouer une puissance, sinon que dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Merci pour grâce. Merci pour parole aujourd'hui. Je dis à toi, attire attention sur puissance de Saint-Esprit. Attire attention à nous pour montrer à nous que c'est nécessité pour nous chercher la puissance du Saint-Esprit. Il est important pour nous consacrer tant, pour nous mettre à part, pour nous chercher présence au Seigneur, pour nous recevoir puissance. Et la puissance, ça va descendre dans la vie, nous. La vie nous va transformer. La vie nous va suspendre en vie ordinaire, mais la vie nous va en vie extraordinaire. Père, chaque monde qui t'a regardé cette vidéo, aidez-le, chaque capable de gagner soif pour chercher cette puissance. Parce que puissance à disponible, nous seulement doit prend la ferme décision pour nous chercher puissance à et nous va recevoir lui. Mais nous va recevoir lui, le bagaille extraordinaire va produire dans la vie nous, va produire dans l'entourage nous et va produire dans le monde C'est pour y aller nous devons. au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Nous sommes capables de partager. Moussa la parole, ça, ensemble avec vous. Donc, n'a pas encouragé aussi au pourquoi abonner avec la chaîne YouTube, ça. Fais ça pour que vous soyez capable toujours, toujours joindre toute dernière vidéo que nous partagez avec vous. Et comme ça, nous allons rester bénis ensemble à la gloire de Dieu. A très bientôt. Ciao